Vous l'attendez depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, je veux parler de mon test de la toute nouvelle Fossil Gen 6. Ça va être un test 2021, on peut dire. Parce que, vous le savez, le nouveau système d'exploitation Wear OS 3 est attendu sur la Fossil Gen 6 en 2022. Du coup, je vous referai certainement, lorsqu'il sortira sur la Fossil Gen 6, un test ou une vidéo avec Wear OS 3. Parce que on va pas se mentir, le fait qu'il ne soit pas encore actuellement sur la Gen 6, c'est un un point négatif, on le verra à la fin du test. Mon test complet de la Fossil Gen 6, c'est maintenant, c'est parti! Vous avez certainement déjà vu ma vidéo unboxing et des vidéos comparatifs avec la Fossil Gen 6 et d'autres montres, mais on va quand même refaire le tour du propriétaire et reparler. Bah de la Fossil Gen 6, de son design, de ses caractéristiques techniques avant de rentrer dans le vif du sujet avec les fonctions Smart, Sport, Santé Les Fossil Gen 6 sont des montres avec des finitions un petit peu comme euh, bah, des montres classiques, surtout sur le boîtier on va retrouver un look de montre non connectée mais bon il y a un écran en plein milieu donc là dessus on est sûr d'être sur une montre connectée ce n'est pas une hybride la Fossil Gen 6 existe en deux tailles 42 mm et 44 mm je vous raffiche les différentes couleurs qu'on aura sur chacune des deux tailles mais grosso modo la 42 mm a un boîtier en or rose et la 44, un boîtier soit noir, soit gris, avec à chaque fois des bracelets dont le matériau change, silicone, métal, etc. etc. Les prix de cette Fossil Gen 6, peu importe la taille, démarrent à 299 euros et vont jusqu'à 329 euros pour les éditions avec des bracelets en métal notamment. Actuellement, il n'y a pas de version LTE, on n'est que sur une version du coup Bluetooth, comme j'ai, là c'est la 42, là c'est la 44. Entre les mains, peu importe la taille, on va retrouver trois boutons Un bouton poussoir en haut et en bas Et une petite couronne, bouton couronne Qui permet voilà, de défiler de la sorte À l'arrière, ça sera le cardio mètre Avec les petites broches pour recharger La recharge rapide, on va en parler aussi Et on est sur des bracelets interchangeables De 22 mm sur le modèle 44 Et 18 sur le modèle 42 Ce qui est vraiment top c'est que peu importe la taille, 42 ou 44 mm, on va retrouver le même écran. Un écran d'1,3 pouces AMOLED, 416 par 416 pixels. Cet écran est le même que sur la GEN5, il a donc fait ses preuves. Après au niveau des matériaux, je vous le disais, il y a différents matériaux pour les bracelets, mais les boîtiers sont en acier, ce qui permet d'avoir une meilleure résistance que l'alu. Voilà pour ce qui est du design, des grandes lignes, maintenant on va parler des caractéristiques techniques. Là aussi, on en a parlé plusieurs fois, les caractéristiques techniques de la Gen 6, ça va être déjà très orienté puissance, notamment grâce au processeur. Car oui, sur la fossile Gen 6, on est sur le dernier Snapdragon 4100+. C'est ce processeur qui va nous permettre d'avoir le Wear OS 3 dans quelques mois, j'espère, mais du moins en 2022. Ce processeur est accompagné de 1Go de RAM et 8Go de de stockage pour les applications du store ensuite on va retrouver les capteurs qu'on retrouve à peu près sur la plupart des montres connectées l'accéléromètre altimètre capteur de lumière ambiante boussole gyroscope capteur de spo2 cardio fréquence mètre, gps intégré puis on aura un haut parleur et un microphone pour pouvoir répondre aux appels ou alors parler aux assistants vocaux cette montre est compatible bluetooth 5.0 nfc Wi-Fi, compatible ios et android ce qui est plutôt pas mal vous allez voir moi j'ai testé à la fois ios à la fois Android sur les deux donc je vais vous dire dans le test les différences si vous avez un iPhone ou un Android. Pour finir on est seulement sur du 3 ATM donc vous allez pouvoir faire des activités nautiques mais plutôt de surface comme de la nage. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques maintenant on va passer dans le vif du sujet avec les fonctions Smart. Que dire du coup sur les fonctions smart de cette montre Et bah, actuellement, on va être sur l'ancien Wear OS. Donc, c'est un petit peu du déjà vu. Hein. On va pas se mentir, je vais vous redire ce qu'il est possible de faire avec la montre. Mais ça va être pareil que n'importe quelle montre sur du Wear OS, sur l'ancien Wear OS. Parlons déjà de la navigation. On est sur le cadran principal. On va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis qui vont nous permettre d'activer le son, le mode avion, le mode cinéma, etc., etc. On va pouvoir swiper de bas en haut pour avoir les notifications, notifications d'applications, de gauche à droite pour avoir Google Assistant et de droite à gauche pour voir les différents cadrans Voir lancer une activité physique pour avoir la météo pour pouvoir se connecter à Google Fit s'il faut la SPO2, le sommeil, etc etc et on voit aussi qu'il y aura prochainement Alexa mais bon on en reparlera juste après ensuite on va pouvoir actionner les boutons pour arriver en appuyant sur le bouton en haut à droite sur la synthèse bien-être, synthèse bien-être fossile avec l'activité sportive, le sommeil, le fitness, euh, l'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, etc. etc. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton du milieu, on va voir le menu, le menu Wear OS. C'est ce menu que je n'aime pas du tout, hein, parce qu'il remonte en haut les applications récentes. Du coup, euh, voilà, ça change tout le temps. Et c'est ce menu que j'aime voir disparaître dans Wear OS 3. Mais on va y revenir. Ensuite, le bouton en bas à droite va nous permettre de payer si on a le NFC mis sur la montre. On parlera ensemble du paiement parce que vous le savez j'ai pris une carte de paiement pour payer avec euh, la montre. Je vais vous montrer comment on configure etc. On va parler des banques compatibles etc etc. Qu'en est-il maintenant de la personnalisation La personnalisation vous allez pouvoir cliquer déjà un appui long pour pouvoir changer de cadran. Il y a des cadrans qui sont disponibles, qui sont proposés mais vous allez pouvoir, vous le savez sur Wear OS aller encore plus loin directement via l'application Wear OS mais vous allez surtout pouvoir télécharger des applications comme Facer qui vous permettront D'avoir une multitude de cadrans Lorsque j'ouvre Wear OS On me propose les différents cadrans qu'il y a sur ma montre Je peux faire plus Et déjà en trouver une bonne dizaine Puis je vais pouvoir cliquer par exemple sur Facer Pour après aller sur mon application Facer Qui me permettra de là d'aller encore plus loin Avec euh, des centaines de cadrans payants ou gratuits Il est possible aussi de lancer Facer sur la montre pour pouvoir voir Les cadrans qui sont un peu tendance Et les télécharger directement depuis la montre sur du Wear OS, la personnalisation est quand même poussée Parce qu'il y a plein d'applications Il n'y a pas que Facer hein, Pour pouvoir télécharger des cadrans Au-delà des cadrans, vous allez pouvoir aussi personnaliser Via l'application ou via la montre Les petites cartes Vous le savez, lorsque vous swipez de droite à gauche Vous allez avoir les différentes cartes Pour pouvoir euh, bah, voir ce que vous voulez Vous allez pouvoir en ajouter, en enlever Et mettre euh, les informations, les raccourcis Qui sont intéressants pour vous Et monter, les descendre Et vous les retrouverez du coup en swipeant sur la montre Ensuite, parlons des notifications Je vous le disais on swipe, on a les notifications Voilà les notifications de mail etc Vous allez pouvoir aussi dans l'application Gérer quelles notifications vous voulez recevoir Ça tout est géré dans l'application Where, vous allez aller dans notifications Vous allez pouvoir mettre Votre téléphone en silencieux si vous portez la montre, mais vous allez pouvoir aussi cliquer pour voir toutes les applications et sélectionner quelle application va vous envoyer une notification. C'est plutôt complet, elles y sont pratiquement toutes, donc c'est top Qu'en est-il des SMS Là, vous allez avoir deux configurations, on va le voir ensemble. Lorsque je vais recevoir un SMS sur ma montre, il va s'afficher comme ça. Là, je vais pouvoir cliquer dessus pour le voir. Mais vous voyez, peu importe si je clique, il est tronqué. Je vais pouvoir du coup faire ouvrir pour ouvrir l'application et le voir entièrement une fois que bah, je l'ai vu entièrement je vais pouvoir y répondre y répondre vocalement, par écrit ou avec un smiley si j'y réponds par écrit, j'ai des réponses rapides mais je peux écrire comme ça dans ce style écrire et renvoyer la réponse je peux bien entendu envoyer un smiley ou même un petit dessin et je peux envoyer un message bonjour, comment vas-tu directement via le vocal je vais pouvoir aussi y répondre rapidement Lorsque je le reçois là et que c'est encore tronqué, lorsque je reçois juste la notification, je vais pouvoir répondre directement depuis là sans avoir à ouvrir le message. C'est aussi plutôt pratique. Qu'en est-il maintenant lorsque je vais recevoir une photo Lorsqu'on m'envoie une image, elle apparaît. De même, lorsqu'on m'envoie des smileys, ils apparaissent aussi, là dessus c'est aussi assez complet Néanmoins ça c'est le cas où ma montre est reliée à un mobile Android Lorsqu'elle est reliée à un iPhone on n'aura pas la possibilité de répondre Pourquoi donc Parce que l'application message qu'il faut aller chercher dans le store à la base n'existe pas lorsqu'on est sur un iPhone Cette application là du coup, lorsque je suis sur iPhone, j'aurai seulement la notification qui, si le message est trop long, sera tronqué. Voilà pour ce qui est des messages. Maintenant, qu'en est-il des appels Lorsqu'on m'appelle, je vais pouvoir du coup décrocher avec la montre directement. Parler directement avec la montre, même si je suis avec un iPhone. Je vais pouvoir bien entendu aussi raccrocher, couper le son et avoir différentes options pour mettre en attente, reprendre et gérer le volume. Le fait de pouvoir répondre aussi donne la possibilité via l'application Appel d'appeler. Je peux aller dans l'historique des appels et rappeler directement avec la montre mon correspondant. Ça, ça marche à la fois sur Android, à la fois sur iOS, ce qui est plutôt pas mal aussi. Parlons maintenant des apps de messagerie. Comme d'habitude, j'ai testé avec WhatsApp, Viber, Messenger, Signal et Line. Concernant WhatsApp, vous allez recevoir le message, la notification. Vous allez pouvoir aussi répondre directement comme un SMS. Lorsqu'on va m'appeler sur WhatsApp, par contre, je n'aurai rien. Pas de notification, pas de possibilité de répondre. Sur Viber J'aurai la possibilité de répondre aux SMS, aussi aux messages et en allant chercher l'application Viber en l'installant, je pourrai y répondre comme un appel, ça c'est possible juste parce que j'ai l'application qui est disponible sur le Play Store ça nous donne ça en plus, ensuite pour ce qui est de Messenger, Signal Line, vous pourrez répondre aux messages, mais pas aux appels grosso modo, seul Viber vous permettra de répondre aux appels si vous téléchargez l'application sur le téléphone qu'en est-il maintenant de la musique Vous le savez sur Wear OS, le service de streaming qui est principalement proposé ça va être Spotify, on va le retrouver du coup directement dans le Play Store, on va pouvoir le télécharger il faudra associer notre compte premium je le répète à chaque vidéo mais c'est disponible que pour les personnes qui ont spotify premium on pourra du coup lancer une musique sur le téléphone la gérer ici mais avec la nouvelle version de spotify on pourra aussi gérer des musiques hors connexion en les téléchargeant il suffira d'aller par exemple hop dans mon daily mix et là je pourrais du coup télécharger sur la montre toutes les musiques de mon mix ou de ma playlist après elles seront du coup disponibles hors connexion ça on l'avait vu sur la galaxy watch 4 avec wear os 3 mais surtout avec la nouvelle version de spotify et c'est aussi présent ici ce qui est plutôt pas mal ensuite contrairement à la galaxy watch 4 qui avait une application samsung qui permettait de gérer les médias et du coup de transférer de la musique depuis le téléphone à la montre ici on n'en aura pas la couche Fossiles, vous le verrez c'est surtout au niveau de la santé et c'est vraiment une couche assez fine Du coup qu'en est-il des autres services de musique Il va falloir aller dans le Play Store et vous allez trouver d'autres services musicaux Vous aurez par exemple Youtube Music, Spotify que j'ai déjà installé, Wear Media, Vriss Radio, Festival, Navcast, Nav Music, Spottyware. Wear je vous laisse vous renseigner, si vous voulez, sur ces applications. Où on en reparlera peut-être lorsqu'il y aura Wear OS 3. Je vous ferai peut-être un top application pour Wear OS 3 sur la faucille. Néanmoins, si vous n'avez pas Spotify, mais que vous voulez juste écouter des musiques, hein, simplement depuis votre téléphone, vous pourrez quand même les contrôler directement avec la montre. Mettre suivant, pause, précédent. Et régler le volume. Il est bien entendu possible lorsque vous voulez écouter via une application de musique, la musique depuis votre montre par exemple Spotify, d'associer des écouteurs pour pouvoir écouter Spotify directement dans vos écouteurs. Lorsque vous êtes dans du contrôle de musique, le casque doit être associé au téléphone. La musique, les appels, les sms c'est fait, maintenant parlons du paiement sans contact. Oui, vous êtes beaucoup à vous poser la question du paiement sans contact sur les montres Wear OS de façon générale. J'ai enfin pris une banque qui me permettait d'avoir une carte Visa compatible. C'est Boursorama. Pour savoir si votre banque est compatible, il faut avoir une banque et des cartes bleues compatibles avec Google Pay. Je vous affiche le petit tableau de liste des banques compatibles avec Google Pay. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer Google Pay, activer le LFC et après configurer, du coup, via Google Pay, votre montre pour pouvoir payer avec. On va vous demander de faire un code, par exemple un schéma. Je vais faire un L comme ça. On le refait une dernière fois. Afin que l'utilisation du paiement au contact nécessite un code Le problème c'est que ça fait un code sur toute la montre Du coup à chaque fois que vous prenez votre montre Vous voulez naviguer dedans Il faut alors euh, faire le code Et ça c'est vite énervant Ensuite on va passer à la configuration du coup du moyen de paiement J'ai Google Pay sur mon téléphone Avec du coup ma carte bleue que je vous dis Boursorama Bon vous pouvez avoir les quatre derniers chiffres de ma carte bleue Vous inquiétez pas il n'y a pas d'argent dessus Ou du moins il y a peut-être 10-15 euros que je mets juste pour tester Une fois que j'ai ajouté du coup ma carte sur Google Pay Je vais pouvoir... Faire la configuration sur le téléphone On va me redemander le code Je clique, je configure Ça va rechercher Et ça va me démarrer sur mon téléphone En me demandant quelle carte bleue je veux associer J'associe du coup ma carte bleue Boursorama Je rentre mes informations Et on nous demande de valider du coup la carte bleue ça va m'envoyer un sms pour valider que c'est bien moi qui ajoute la carte bleue je rentre le sms dans l'application du coup google pay avec le code et le tour est joué je retrouverai ma carte bleue directement pour mon paiement ici il suffira alors de poser la montre sur le terminal de paiement parlons maintenant des autres applications qui sont natives à la montre qui sont directement dans la montre quand on l'achète je vous le disais que la surcouche fossile est assez fine, on aura surtout l'application bien-être Ensuite on va avoir d'autres applications natives comme téléphone L'application message il faudra la télécharger sur le Play Store si vous avez bien entendu un mobile Android qui est relié à la montre Ensuite vous allez avoir le Play Store bien entendu, l'alarme On a Amazon Alexa, on va en parler juste après dans les assistants vocaux Mais qui ne fonctionne pas encore L'application bien-être, l'application cardiogramme, l'application chronomètre Contact, qui va vous permettre d'appeler les contacts, exercice fit, fit respiration, on en parlera aussi après. Et dans les applications un peu smart, vous aurez la lampe torche, qui va vous permettre d'utiliser votre montre comme une lampe torche. La météo, qui va vous permettre d'avoir la météo, je vous montre ici la météo, qui est paramétrée sur cette montre. Hop, Voilà, vous aurez le minuteur, le minuteur pour se laver les mains, objectif fit. Planning, qui va vous permettre d'associer à un calendrier Google, Gmail, puis les rappels, le traducteur, Google Traduction, trouver votre téléphone et Google Pay. Ça, ça sort pas du commun. C'est les applications que vous avez directement sur la Parlons maintenant rapidement du Play Store. Je sais que vous le connaissez, vous n'êtes pas à votre première montre Wear OS, surtout sur ma chaîne. Donc vous allez avoir la possibilité de télécharger beaucoup d'autres applications. C'est un des OS le plus ouvert, vous allez avoir la possibilité de voir quelles applications sur, sur votre téléphone pour les télécharger sur votre montre. Vous allez pouvoir regarder des applications recommandées, des applications de suivi sportif, applications de productivité, de cadran, etc. etc. À chaque fois... Vous allez avoir plusieurs applications. Vous aurez bien entendu Google Maps, Strava, compteur de calories, les listes de courses, euh, Microsoft, euh, Outlook, Bring, etc., etc. Mon top application, Galaxy Watch 4, que j'ai fait sur Wear OS, marche aussi du coup ici. On est sur du Wear OS, même si ce n'est pas la nouvelle version. Vous allez avoir du coup une multitude de choix. Vous pourrez facilement trouver du Nike Running, etc., etc. Parlons maintenant des assistants vocaux, notamment de Google Assistant. Pour y accéder, vous pouvez... Swipez de gauche à droite Et là vous avez la page Google Assistant Vous pouvez lui poser une question Quelle météo fait-il dehors Il vous répondra à -de Avec du son Vous pouvez aussi accéder à Google Assistant En appuyant longtemps sur le bouton du milieu Et là vous pouvez lui parler etc Je vous le disais aussi Il sera prochainement possible d'avoir Alexa Bientôt disponible Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse Une fois que Alexa sera disponible sur la faucille Pour finir, parcourons les paramètres ensemble Pour voir ce qu'il est possible de faire avec la montre Vous aurez un mode de batterie Batterie intelligente, batterie normale, étendue... Et afficher seulement Vous allez pouvoir paramétrer aussi un bascule automatique De la batterie quotidienne vers l'étendue La batterie étendue vous limitera sur certaines fonctionnalités Et ça permet en gros de garder des informations importantes Comme le nombre de pas, etc, le rythme cardiaque, le suivi, un petit peu de santé Au delà de la batterie étendue, la montre peut tourner aussi après sur afficher seulement l'heure Ça c'est quand il vous reste 1% ou 2% Ça va se mettre là dessus afin de garder quand même l'heure et la fonctionnalité de montre C'est une option du coup qui est paramétrable dans les paramètres Affichage, vous allez pouvoir voir le cadran, la luminosité, etc. etc. la taille de, le, de la police, le son, voir la vibration, le son, application, ça va être pour les autorisations de chaque application. Geste vous permettra d'incliner pour activer, d'appuyer pour activer, etc. etc. Connectivité. Vous permettra de désactiver ou d'activer le wifi le bluetooth le nfc mettre le mode avion ensuite dans général vous aurez plutôt des informations sur le lancement des applications dans personnalisation c'est là où vous allez pouvoir Reparamétrer un mot de passe, verrouiller, etc, etc Grosso modo la plupart des paramètres est accessible depuis la montre Voilà du coup pour les fonctions smart On est sur du Wear OS basique Il n'y a pas plus qu'une qu autre montre qui a du Wear OS Mais c'est quand même un OS qui permet beaucoup de choses Notamment de répondre à des messageries, etc, etc Tout ce qu'on a vu maintenant Maintenant parlons de la santé Oui, parlons du suivi de santé. Là, on va avoir la petite surcouche d'application fossile sur la montre seulement. Vous allez comprendre pourquoi. On a du coup, sur la fossile... La possibilité de voir bah voilà, notre suivi de santé en swipant, hein, avec le euh, lancement d'entraînement, là c'est la météo, mais bref, le nombre de pas ça c'est Google Fit, vous allez voir. Vous allez comprendre parce que quand je dis qu'on a la surcouche fossile, c'est que du coup, le suivi de pas quotidien va être visible via l'application Bien-être, qui appartient à cette montre. Mais vous allez pouvoir aussi le suivre via Objectif Fit, c'est-à-dire le suivi de santé Google. Mais la partie Bien-être est plutôt bien faite, je trouve. On va voir du coup les activités, où là on va pouvoir lancer un sport, on le verra après. On aura le suivi de sommeil, où on aura la nuit dernière, une vision sur la semaine, sur la semaine passée et une vision sur le mois. Ensuite, on aura du coup le fitness cardio, qui va vous permettre de savoir où se situe votre cardio, l'oxygène dans le sang qui vous permet d'avoir un suivi d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque qui vous permettra d'avoir un suivi de rythme cardiaque et de prendre une mesure. Ça, c'est l'interface fossile. Cette interface fossile, vous allez pouvoir l'accoupler après à un compte et notamment à un compte Gmail, à un compte Google Fit pour que les informations récoltées par cette interface, cette surcouche, soient visibles après sur Google Fit parce que, je vous le disais, il n'y a pas d'application fossile sur téléphone. Pour le suivi de santé via Google, vous pouvez aller donc dans... Fit respiration pour avoir un exercice de respiration. Mais surtout, vous pouvez aller. Alors, euh, fréquence cardiaque, il faut que je le trouve. Hein. Je vous dis que c'est un petit peu galère. Ah, hop Dans Objectif Fit sur cette montre, il n'y est pas. Donc, je vais regarder sur l'autre. Je ne l'ai pas activé sur cette montre. Je crois qu'il est activé sur cette montre-là. C'est bien-être. On se retrouve du coup dans la configuration à avoir un petit doublon. Moi, j'utilise l'application Fossil et pas l'application Fit. Voilà, Elle vous donnera ce visuel pour le nombre de pas, etc. etc. Le nombre de pas, le nombre d'activités, etc. Moi, je vous le disais, je préfère la vision fossile qui... Sera du coup couplé avec Google Fit Ensuite du coup pour avoir le suivi de santé Plus précis, plus complexe, on va dire Avec l'historique, il va falloir aller sur l'application Google Fit, disponible sur iOS et Android Une fois sur l'application On va voir du coup le rond Le rond avec le nombre de pas que je vous disais Le sommeil, etc, etc Ça du coup les informations viennent De la montre, de la surcouche fossile Ou de Google Fit, de toute façon c'est les mêmes informations hein. C'est juste le visuel sur la montre qui diffère Là je vais pouvoir regarder mon historique de pas Sur la journée d'aujourd'hui, sur le mois mon historique de points cardio Sur la semaine Avec du coup la possibilité de voir Si euh, on a été Actif à une certaine heure ou pas Pour ce qui est du suivi de sommeil C'est pareil, on va avoir le suivi sur Google Fit Là j'aurai mon suivi de sommeil Avec les heures où j'étais au lit Les heures de sommeil léger, profond Et je vais avoir l'historique sur les jours d'avant Aller au lit à 23h59 lever à 7h43 Efficacité, les moments endormis Éveillé au lit, ça reste un un suivi, déjà le suivi de sommeil je crois que c'est assez récent sur Google Fit, ça arrive à un suivi global, pas vraiment très précis mais global. Concernant la fréquence cardiaque vous aurez aussi le suivi en ayant activé du coup le suivi constant. Pour avoir une bonne synchronisation cardiaque par contre il faut activer le suivi sur Objectif Fit. Je ne sais pas pourquoi mais les mesures de fréquence cardiaque prises par euh, l'application bien être de Fossil ne sont pas envoyées sur l'application Google Fit. En soi les fonctionnalités de santé restent assez basiques. On aura ce suivi là, sommeil cardiaque quotidien, donné sur l'application Google Fit qui pour moi n'est pas la plus complète, mais qui reste correcte, sans avoir des fonctionnalités qui vont au-delà de ça, c'est-à-dire des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur cette montre et qu'on peut retrouver par exemple sur la Galaxy Watch 4, ECG, tensiomètre, etc, etc, mais ça reste quand même de bonnes bases. Parlons maintenant du sport. Le sport aussi, on ne va pas forcément pouvoir aller très loin, on va pouvoir lancer, je vous disais, des activités via bien-être, des entraînements en extérieur, en intérieur, en regardant l'historique aussi. Ces entraînements, on les démarre, ça localise assez rapidement et on démarre le suivi. On aura des informations du sport. Là, en haut, on va pouvoir cliquer en haut et en bas pour faire défiler les différentes informations de fréquence cardiaque, zone d'intensité cardiaque, nombre de pas, calories, etc., etc. Pour arrêter, on pourra toujours appuyer sur le bouton du milieu pour retourner sur le cadran. Retourner sur le cadran pour pouvoir lancer une autre application, par exemple Spotify, etc. Lorsqu'on voudra y retourner, on pourra bien entendu relancer l'application Bien-être, retourner dans Activité et voilà, ou alors passer directement par en bas ici et rouvrir hop l'application pour arrêter on met pause on arrête et le tour est joué cette application bien-être nous propose simplement un entraînement en extérieur ou en intérieur lorsqu'on clique dessus on n'aura pas forcément la possibilité de choisir si on fait un sport de glisse etc etc là après vous allez avoir aussi la possibilité de démarrer une activité sportive via exercice fit donc l'application de google qui elle aussi commence à s'améliorer on aura la possibilité de choisir parmi plusieurs sports dans ce, dans ce cas là lancer par exemple une activité de vélo, attendre que le signal est acquis et après définir si on veut certains objectifs etc etc là je suis un petit peu sceptique je trouve que l'application google fait un peu plus le job que l'application bien-être ensuite on retrouvera du coup le suivi d'activité dans google fit dans ce suivi on pourra du coup avoir la map la fréquence cardiaque l'allure etc c'est des informations aussi basiques comme sur la santé On va pas avoir les mesures de l'altimètre Etc etc Maintenant ce qui nous intéresse c'est est-ce que ces mesures sont précises. Pour ce faire j'ai comparé du coup Le cardiofréquencemètre des montres Avec celui de ma ceinture cardiaque Afin de voir bah, si c'était précis Lorsqu'on regarde la fréquence cardiaque moyenne prise par la montre On est à 149% battements de coeur par minute. Celle prise par ma ceinture, on est à 150. Du coup on est assez précis sur la moyenne. Maintenant regardons le maximum. On arrive à un maximum de 168 sur la montre contre 166 sur la ceinture. Du coup on est à deux battements de coeur par minute. Ce qui est aussi très convenable. Lorsqu'on superpose les courbes, on voit que les pics sont assez bien suivis par la montre. Donc cette montre pourrait aussi marcher pour les entraînements à intervalle. La mesure cardiaque a donc été améliorée par rapport à la Gen 5 et est donc validée. Qu'en est-il maintenant? Maintenant, de la mesure GPS. Au niveau de la précision GPS, j'ai testé à pied, à vélo et en courant. Ce qui m'a surpris, c'est que des fois dans des activités comme la course que je vous ai montré, il n'y a pas le tracé GPS. Je ne sais pas pourquoi, mais la distance a bien été prise à 40 mètres près, ce qui est plutôt pas mal. Mais je ne comprends pas pourquoi sur cette activité, je n'ai pas forcément le, le tracé GPS que j'ai lorsque je fais une marche à pied qui, elle, est prise en automatique par la montre. Quoi qu'il en soit, voici mon tableau récapitulatif des mesures GPS prises. Vous voyez, on est à chaque fois très proche. Le GPS a une erreur à peu près à 100 mètres près dans les mesures que j'ai prises, ce qui est plutôt pas mal. Qu'en est-il maintenant du nombre de pas C'est pareil, j'ai comparé le podomètre de la montre à mon podomètre que je mets dans ma poche, un vrai podomètre. Et là aussi, on a des mesures qui rentrent dans ce qu'on retrouve au niveau des montres connectées. Pas de grosse aberration, Au maximum, on est à 7% d'erreur, ce qui est plutôt pas mal, sachant que la montre est sur mon poignet et que mon podomètre dans ma poche. Du coup, globalement, je peux dire que je valide le côté sport de cette montre, des fonctionnalités, même si... On est sur des interfaces basiques avec des suivis basiques. Hein. Là, on est loin d'avoir toutes les données comme sur la Galaxy Watch 4 ou encore très loin des années-lumière d'une Garmin. Maintenant, parlons de l'autonomie. L'autonomie est un point très crucial, surtout sur le Wear OS. L'autonomie de la montre, on va pas se mentir, est, euh, bah, est ridicule. Hein on est sur du Wear OS pur et dur. Wear OS nous permet d'avoir un suivi de notre batterie sur l'application directement pour savoir combien de temps ça dure. Vous le voyez sur la montre, sur l'écran que je vous affiche, la montre a vraiment bah, rien fait. Elle était juste allumée sur mon bureau pendant deux jours. Ça, c'était la montre qui était associée à mon téléphone Android. Elle était juste allumée avec le Bluetooth activé, le téléphone à côté. On s'est donc approché des deux jours de 19h à 18h deux jours après sans aucune utilisation lorsqu'on commence vraiment à l'utiliser on se retrouve avec une montre avec à peu près un jour d'autonomie voire moins si vous l'utilisez vraiment c'est du Wear OS c'est normal on va dire l'avantage sur cette Fossil Gen 6 est quelque chose que j'ai vraiment apprécié c'est la vitesse de recharge je vous ai pris en vidéo le temps que ça prend pour charger de 0 à 100 la montre c'est annoncé de 0 à 80% en 30 minutes moi je l'ai fait en 32 minutes et on arrivait à 100% en une quarantaine de minutes Ce qui est vraiment pas mal La montre se débrouille vraiment bien au niveau de la recharge Cette recharge rapide permet de poser la montre Quelques secondes, quelques minutes Pour pouvoir repartir avec et l'utiliser Et ça j'adhère complètement Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs On y est, points positifs, point négatif. Je vous le rappelle, là on est en 2021 Il n'y a pas encore Wear OS 3 sur la montre Le fait d'avoir Wear OS 3 aurait vraiment été très positif mon premier point positif, ça va être le design. Je trouve que c'est une montre assez jolie qui va pouvoir aller à tout le monde avec ses différentes tailles elle est agréable à voir sur le poignet elle a des belles finitions je valide mon deuxième point positif ça va être la recharge rapide on peut appeler ça rapide parce que c'est quand même allez, c'est en 40 minutes vous allez charger de 0 à 100 contre 1h30 ou 1h40 sur la galaxy watch 4 donc c'est deux fois plus rapide qu'une galaxy watch 4 et de en une demi-heure de 0 à 80% ça suffit aussi amplement donc ça c'est un gros point positif le troisième point positif c'est ce qu'elle a dans le ventre le snapdragon 4100 plus vous permettra d'avoir Wear OS 3 rapidement et même la montre elle lag pas, elle va vite elle est réactive, c'est top on a confiance en elle, j'ai pas eu de problème de connexion comme j'avais eu sur la Gen 5 ça c'est top. Premier point négatif pour l'instant c'est la non présence de Wear OS 3 là on est sur du Wear OS que j'aime pas voilà j'aime pas prendre en main, surtout le menu après une fois qu'on a, qu'on skip un peu le menu avec des raccourcis ça, ça se prend bien en main mais voilà j'ai hâte vraiment hâte d'avoir Wear OS 3 sur cette montre, pour moi ça changera vraiment tout. deuxième point négatif on n'en a pas parlé mais c'est l'étanchéité à 3 atm c'est trop peu pour un monde connecté actuellement c'est minimum 5 atm le troisième point négatif c'est suivi santé suivi sport c'est correct mais c'est en deçà de certains concurrents mais pas au niveau de la prise de mesure qui est bonne mais c'est au niveau de l'exploitation des données sur l'application google fit il aurait fallu il faudrait même que fossil fasse son application comme samsung le fait comme la plupart le fait afin de centraliser le de suivi de données sur une application qui permet de tirer toutes les données des montres. De prendre vraiment le meilleur de la montre et de le retranscrire sur le téléphone. Là, c'est retranscrit via Google et c'est bof. En espérant qu'avec Wear OS 3, Google essaye d'étoffer un petit peu leur application mobile pour avoir quelque chose de bon. Alors maintenant, faut-il l'acheter Faut-il acheter cette montre C'est une très belle montre, c'est une très bonne montre, mais qui est à en devenir. Pour moi, tant qu'il n'y a pas forcément Wear OS 3, ça peut être un bon investissement, mais c'est dommage. J'espère que ça va vite arriver, parce que actuellement, très peu de montres sont sur Wear OS 3, il n'y a que la Galaxy Watch 4, les autres attendent. Et ça aurait été vraiment le bon moyen d'aller concurrencer Samsung en direct avec un Wear OS 3 sur cette montre. Là, vous allez l'acheter, vous allez bah, vous servir de la montre, vous allez avoir une bonne montre connectée sous Wear OS, rapide, puissante, mais... Il manquera ce petit truc qui, j'espère, arrivera vite. Mais si au final, vous attendez et que ça n'arrive pas en 2022, que ça repousse en 2023, vous allez avoir un petit goût d'amertume. En gros, je conseille quand même de faire un bilan de ce qui existera lorsque Wear OS 3 sera sur cette montre. Ce qui existera chez les concurrents afin de voir quelle sera la meilleure montre sous Wear OS 3. Parce que pour l'instant, elle n'y est pas. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une très bonne montre à acheter. Mais pour moi, il faut attendre un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce test. J'espère qu'il est assez complet. De toute façon, si vous avez des questions, il y a le Discord. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. En attendant la prochaine vidéo ou en attendant la sortie de Wear OS 3 sur cette montre et la vidéo sur Wear OS 3 sur la Fossil Gen 6 que je vous ferai dès que ce sera disponible. Vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.